Bonjour, je suis Peggy Guiton, je suis agent commercial dans l'immobilier sur le secteur d'Eric et ses alentours depuis 5 ans. Je suis spécialisée en transactions immobilières et en gestion locative. Bonjour, je m'appelle Marina Février, je travaille sur le secteur de Lagacille jusqu'à Guerre et commune limitrophe depuis plus de 5 ans et je fais la transaction immobilière. Salut, je suis Nicolas Guérin, agent commercial sur le secteur de Nozet chez Immolaison depuis 3 ans. Bonjour, je suis Mélissa Toulou, agent commercial sur le secteur de Nord-sur-Erdre et ses alentours. Bonjour, je suis Gaëtan Toulou, conseiller immobilier sur le secteur de Nord-sur-Erdre proche complicité et la proximité. La cohésion et la bonne humeur. La confiance entre nous et l'esprit d'équipe. Le respect et l'entraide. Eh bien tout simplement pour sa performance et ses valeurs humaines. Alors il faut passer par le réseau Immobiliaison pour son projet immobilier. Pour la simple et unique raison, c'est que nous avons des agents commerciaux bien formés et des outils de communication de qualité. Si vous avez un projet immobilier, contactez l'équipe Grand Ouest. À bientôt, à bientôt.